Salut tout le monde, bienvenue dans ce Let's Score 6, et on est dans un nouveau décor, en effet. Alors dans cet épisode, on va essayer de composer un petit morceau de... Scène de course-poursuite, voilà, un truc assez, assez typique d'action. Alors on a plein de façons de faire, évidemment, hein, de nos jours on va plus avoir tendance à utiliser des sons électro vraiment fat, vraiment badass. Moi, vu que mon truc c'est vraiment le symphonique, je vais essayer de créer quelque chose de beaucoup plus orchestral, symphonique. Euh, voilà. Mais rien ne m'empêche de rajouter, pourquoi pas, des sons électro aussi bien fat en dessous de ma composition euh, une fois que ça sera fini. Alors, c'est parti! Blah, blah, blah, blah. Alors, nous sommes partis pour la compo. Alors, donc, vous voyez, cet orchestre, il est encore une fois assez succinct. On va mettre piccolo, flûte et clarinette euh, en bois, seulement ça. Euh, peut-être qu'on va s'en servir, peut-être pas, je sais pas encore. Une piste de trompette sur laquelle on va mettre toutes les trompettes qu'on aura dans le morceau. Hein. Pareil pour les corps, pareil pour les trombones. Euh, ces cuivres me semblent assez nécessaires pour donner de la pêche, de la puissance à l'ensemble évidemment et les cordes vont servir surtout à la base rythmique et puis la basse hein, en général avec la contrebasse et le violoncelle voilà ah oui et l'étape importante aussi c'est les percussions alors sachant que euh, écrire des percussions sur portée comme ça c'est pas vraiment mon truc, j'ai pas l'habitude, il faudrait que je mette 10, enfin 5 ou 10 pistes d'instruments et écrire chaque truc euh, Je préfère faire ça lors de l'étape finale et ça vous permettra d'avoir une petite surprise supplémentaire que vous aurez juste à la fin de la vidéo Par contre on ne triche pas, on attend de tout regarder la vidéo avant de voir le résultat final, j'insiste parce que sinon c'est dommage voilà On dirait que je vous engueule <rire> Donc euh, voilà, j'ai mis timbales, mais peut-être que je m'en servirai juste pour euh, indiquer un rythme, sachant que ça sera sûrement un rythme double croche, double croche, double croche, tout le temps. Et euh, les cymbales, euh, bah, c'est toujours bien pour donner de la pêche également. Relancer un, un moment euh, décisif hein, dans la course-poursuite, pourquoi pas. C'est parfait. Donc on y va pour la compo. Euh, rythme double croche. Cette tonalité me plaît. On va partir sur du sol sol mineur, pourquoi sol mineur, je ne sais pas parce que sol mineur, voilà, en vrai la sonorité des instruments change selon la, la tonalité qu'on utilise, en fait selon la tessiture qu'on utilise, donc si on est en sol mineur ou majeur peu importe, le sol c'est une note qui va revenir très souvent, et euh, si on veut que euh, l'ambiance soit plutôt grave, et, euh, et euh, si on veut que les violons jouent beaucoup euh, par exemple, et ben, on veut choisir le type de timbre qu'on va donner au violon, et vu que le type de timbre change selon la tonalité, selon la tessiture, on n'aura pas la même, le même son si on est en Do majeur ou en Sol majeur, ou mineur, ça ne change rien. Je ne sais pas si je suis très clair, ça, ça va être notre motif de base. Donc ça, c'est un peu rapide quand même. On veut un rythme rapide, c'est sûr, c'est pour ça qu'on utilise quasiment que des doubles croches dans notre, dans notre structure rythmique de base. Mais c'est pas pour ça qu'on veut forcément un tempo super rapide quoi En général les courses-poursuites ça commence assez brusquement Genre il se passe un truc, le mec s'enfuit et là PAM Easy easy vont quoi Donc ce qui peut être assez sympa c'est d'introduire le tout Par un petit effet genre de cymbale et une petite montée des bois Et les petits bois Donc on va mettre un truc très répétitif Donc la base ça va vraiment être ce rythme là Et on va greffer des petites choses au-dessus on va mettre des, basses, des notes de basse très, très bien définies plutôt que des longues notes qui vont rendre un, un, un son étouffé, euh, gros là on veut quelque chose de précis, d'énergique de, voilà, donc on va mettre des notes euh, staccato quoi. les altis vont permettre de renforcer ce rythme de double croche en jouant la tonique, le sol, en continu, en double croche voilà. c'est complètement très très simple, hein. vraiment il n'y a, a rien là on écoute Bon, euh, je me suis fail, en fait, j'ai mis des triples coches. Alors, ça, en fait, je vais me le garder pour un petit peu plus tard, quand on montera un petit peu plus en tension. Pour l'intro, on va rester sur la même idée, mais en un petit peu moins fourni. Vous allez comprendre, je vais retirer des notes, en fait. La même chose, mais avec des, des notes en moins. Ça, voilà, c'est parfait, ça. J'ai bien envie de renforcer ces notes-là avec euh, avec des, des accords au corps donc évidemment vu que c'est de l'harmonie et qu'on veut pas que ça soit dissonant il faut que ces notes là soient jouées par le corps donc les mêmes notes que le violon là. alors on va jouer des notes longues aux trombone histoire de compléter un peu euh, et assurer notre notre tonique hein, pour qu'on l'ait bien dans à l'oreille J'ai changé cette partie du motif écoutez. Alors qu'avant on avait Alors en rythme de... des percus on va faire tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Voilà. Et on y va, on écoute. Voilà, très bien. Rappelez-vous que les percus, il euh, y en aura plein d'autres, ça sera plus fourni, ça va rendre le tout bien bien mieux hein. Alors, Je vous montre un peu la magie. Je vais vous passer uniquement le second violon qui a commencé depuis le début. Et vous allez voir, le premier violon arrive et joue, va commencer en jouant la même chose que ce qu'on a fait au début. Hein. Voilà, ça nous fait une note aiguë, ça remplit un peu l'ensemble de l'orchestre de, de en fait. Et de la musique Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ce petit rythme aux clarinettes, c'est vraiment typiquement ça que j'avais en tête en mettant les clarinettes dans l'orchestre, en fait, écoutez. On va compléter, donc les trombones, au lieu de... Ils vont lâcher ces notes, ces rondes là qui étaient là depuis le début. Et on va faire des petites montées comme ça, des sortes de paliers. Ça, on le répète. Les corps vont faire la même chose, en aigu, en plus aigu bien sûr. Je vous fais écouter juste le nouveau motif. <t 'en> Vu que là, on a la sensible, c'est-à-dire un fa dièse. Vaut mieux que les autres instruments jouent des fa dièse en même temps. Sinon, ça crée vraiment de la dissonance. Euh, le deuxième corps va jouer la même chose que ça, mais plus aigu, Voilà. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de, de faire jouer ces rythmes-là par les trompettes. Les rythmes de, de la basse. C'est le rythme vraiment global. Hein. C'est vraiment ça qui structure le rythme du morceau. Les deux trompettes vont jouer ça. Donc ça fait ça. Hein. On va écouter l'ensemble un peu. Ok, ça je vais le reprendre, je vais le remettre là par exemple. Alors là, j'ai bien envie de faire une petite, une petite pause dans la musique. Ça arrive des fois dans les scènes de course-poursuite, hein, on perd de vue le méchant. Comme ça, donc il y a la musique qui s'arrête un petit peu, mais le rythme reste en fond. Hein. Mais euh, voilà, pour l'instant ça se calme puisqu'on sait pas. Et puis d'un seul coup, ah oh, Ah bah il est là-bas Et donc voilà, ça reprend. On va essayer de faire ça. Trémolo au corps d'aigu, évidemment. Moment de suspense, tension. En fait, non, ça c'est moche. Voilà, ça, ça dégage. Voilà, bon, une petite zone un petit peu de ah, tension, suspense, on l'a perdu de vue, machin, et ça reprend. Donc là, on va mettre ça. Notre motif qu'on apprécie tant. Voilà, donc à faire, on va en fait remettre toute la même chose. Bim, ça, ça va très vite à composer avec lui. Hein. Ah, voilà, petite dissonance. Ce qu'il faut absolument, c'est euh, moduler, hein, comme disent les experts en musicologie, c'est-à-dire qu'il faut faire un changement de tonalité. Quand je dis qu'il faut, c'est que bon, voilà, j'ai envie d'en fait, en faire un, c'est pour ça. Ce qui fait qu'on va monter d'un cran, en quelque sorte, dans l'attention, dans l'enjeu de la scène, dans l'importance de tout ce qui se passe. Effet garanti. Voilà. Ok on va insister sur cette, ce passage pour le changement de tonalité grâce au bois On va écouter un peu ce que ça donne jusqu'à maintenant Ok, euh, c'est pas mal, enfin, ça, me plaît à, ça me plaît à peu près. Juste lors de cette partie-là, c'est un peu vide, euh, il faut, il faut qu'on mette, qu mette des trompettes. Donc euh, je sais pas, un petit motif aux trompettes par-dessus, ça, enfin, ça peut être sympa. Ouais, au croche. Alors, ça piqué. Et ça lier, couler ici. Oui, ici j'écoute juste ça euh, des gros accords de fond au corps combler un peu tout ça voilà et puis trombone trombone trombone des gros coups secs genre voilà je fais très bien le trombone voilà une petite dissonance qui pourrait symboliser un effet dans la scène genre euh, je sais pas euh, une voiture qui, qui saute comme ça en l'air et puis le temps se ralentit un peu et on a cet effet à la musique ça souligne parfaitement ce genre de, euh, de petit de, de plan <coughs> ça a l'air pas mal ça Alors, maintenant, on va changer un petit peu de, de rythme. On va dire que c'est à peu près la fin de la, de la course-poursuite. Euh, il y a de la tension, il y a de l'enjeu. On ne sait pas comment ça va se terminer. On, on sent qu'on approche de la fin, mais on, tout est incertain encore. Donc, on va casser un peu ce rythme régulier qu'on avait depuis le début. Alors, ce sera des grosses percussions plus vénères que ça, hein, bien sûr. Alors, évidemment, euh, tant je reviens juste... Euh, bon, désolé, je, je fais ça un peu de façon décousue, mais je reviens sur cette dissonance. Ce qui pourrait être pas mal, c'est d'ajouter des glissandi de harpe par dessous ça c'est à déchire ça se fait souvent, John Williams il est très friand de ça, David Arnold aussi deux compositeurs que j'adore donc euh... donc c'est pour ça que euh... c'est quelque chose qui m'est venu en tête corde pincée, autre oui, harpe, ah la harpe oui Ta -dan, ta -da, ta -da, ta -da. petit rythme un peu déstructuré, décousu comme ça, ça va être assez sympa ça ressemble pas à grand chose évidemment puisque là on a, on a pas des sons vraiment merveilleux comme d'habitude donc euh, moi je, je vais m'arrêter là pour la composition, c'est très basique c'est pas toujours très heureux mais il euh, y a peut-être des petites choses que je vais changer une fois que euh, je passerai toute cette partition sur FL Studio ce qui va me permettre de de faire jouer tout ça par des sons un petit peu plus réalistes et de meilleure qualité. Voilà, bon bah je vous laisse ici avec la, la version finale. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, euh, que vous avez été intéressé par tout ce que j'ai pu raconter, même si j'ai pas dit grand chose, c'est clair. En même temps, bon euh, c'est, il n'y avait pas grand chose à dire ici. Ça reste un style assez euh, assez basique. Voilà, bah prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Plus.